La plupart des hommes. Vous savez, nous tous nous sommes coupables jusqu'à ce que l'acte euh, qui nous condamne soit établi. Il n'est donc pas rare de voir des gens faire preuve de fausseté, qui usent de fausseté pour euh, des pièces d'état civil, c'est son cas. D'autres par contre peuvent également user de fausseté pour s'établir des diplômes qui ne sont pas valables, finir par se faire intégrer à la fonction publique. Et puis bon, par des concours de circonstances en interne ou par une dénonciation citoyenne, on se rend compte que ce monsieur n'était pas véritablement détenteur ou ne méritait pas les diplômes qu'il a présentés. La fausseté se trouve à tous les niveaux, vous savez. Euh, ce qui est souhaitable, c'est que euh, ceux qui sont coupables de ce type d'actes soient appréhendés avant qu'il ne leur soit accordé un certain nombre de crédits. Malheureusement, euh, vous savez, le voleur a toujours une longueur d'avance par rapport à celui qui est dupé, c'est évident. C'est comme dans la vie de tous les jours, quelqu'un va vous aborder avec des bonnes intentions. Il faut qu'il passe à l'acte pour que vous rendiez vous compte, en définitive, que c'était quelqu'un de pas très sérieux. La question que tout le monde se pose pour revenir au détecteur de cabinet, à l'ancien détecteur de cabinet du chef de l'État, M. Bishrak Sharanga, c'est que est-ce qu'il n'y a pas d'enquête de moralité avant que l'on soit nommé à une telle fonction Non. Je peux vous dire parce que moi-même j'étais au cabinet du président, conseil du chef de l'État, l'enquête de moralité ne concerne pas les faits qui ne sont pas susceptibles d'être établis. L'enquête de moralité porte sur votre actif. Si dans votre actif, il n'y est pas signalé d'actes particulièrement sensibles, on ne peut donc pas s'engager à tout mettre en exemple. L'enquête de moralité, c'est d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Bon, il est évident que, par rapport au parcours personnel de M. Bruce Lacroche-Alianga, il avait déjà été condamné lorsqu'il était à BGFI, Peut-être que cet élément aurait dû être de nature à susciter plus d'intérêt de la part des enquêteurs. Mais bon, vous savez, généralement, lorsqu'un élément est traité, il y a ce qu'on appelle en droit le bénéfice de l'acte jugé. On n'y revient plus. On suppose que euh, tous les éléments participants à, à établir l'acte d'accusation ont été épuisés et que la personne qui recouvre sa liberté peut de nouveau jouir de tous ses droits. On ne va donc pas vous empêcher d'exercer une fonction parce que vous avez été préalablement condamné. Sauf si l'acte de condamnation stipule de manière claire dans le cas du jugement que vous ne devriez plus exercer tel type ou tel autre type de fonction. Mais malheureusement, quand il n'y a rien de tel, vous êtes susceptible pour des raisons diverses d'être promu à différentes fonctions. Et dans son cas, il a été donc promu directeur de cabinet du chef de l'État. Malheureusement, il y a eu une séquence qui était une séquence pénible pour tout le monde, celle où le chef de l'État a eu son accident vasculaire cérébral. Donc, il se trouvait qu'à ce moment-là, un certain nombre d'autres actes auraient pu être, ont été commis par lui, lesquels actes, évidemment, mettent aujourd'hui en évidence le fait qu'il serait détenteur des pièces d'État civil qui ne sont pas euh, d'origine euh, légale, simplement. Ceux qui disent qu'il s'agirait d'une situation de chasse sorcière ou de règlement de compte doivent établir la nature du règlement de compte. Je crois que cet homme a été nommé ou avait été nommé par le président de la République. C'est également, et personne ne me dira le contraire, au regard de la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés, je parle du Gabon, euh, sur à peu près deux ans, euh, qu'il euh, n'y avait que le président de la République qui était en capacité d'ordonner une enquête poussée. Je ne sais pas pourquoi celui qui a été nommé par le président, lorsqu'il fait l'objet d'enquête, on parlerait de chasse aux sorcières. C'est tout de même là euh, une façon un peu légère de traiter la question. Le président qui l'a nommé, c'est le même président qui l'a démis, c'est le même président qui a demandé que des enquêtes soient poussées. Je ne vois pas pourquoi le président ferait la chasse aux sorcières à quelqu'un que lui-même aurait nommé. S'il s'agissait des circonstances relatives aux compétitions politiques en interne, on pourrait... Peut-être le penser, mais dans le cas d'espèce, bon. Moi je ne sais pas si quelqu'un irait à penser que le chef de l'État sera en concurrence contre Bruce Lapuche Moi Je ne vois pas comment et pourquoi. Depuis un moment, effectivement, il se crée dans l'opinion, et c'est normal aussi, hein, il se crée dans l'opinion une approche analytique sur le plan politique qui pourrait qui pourrait ou qui tenterait à faire penser que Omar Denis Junior aurait des velléités à l'élection présidentielle. Bon, ça c'est une opinion qui se développe, comme vous comme moi nous regardons dans les réseaux sociaux, de plus en plus des personnes font état, il y en a même qui vont jusqu'à à solliciter euh, sa candidature à l'élection présidentielle. Il est vrai que depuis... Euh, qui a eu les accords politiques d'Angongé, il n'y a pas d'âge plafond, il n'y a pas non plus d'âge plancher. Donc une fois que vous avez la majorité absolue, c'est-à-dire 21 ans, vous êtes susceptible de vous présenter à tout type d'élection au Gabon. Bon, pour revenir à ce que vous posez comme question, euh, je crois que nous sommes tous tenus sur au moins trois niveaux différents de respecter ce qu'on appelle le protocole familial. Je crois que c'est important. Nous tous appartenons à la culture, on va dire Bantu en parenthèse. Euh, dans cette culture Bantu, il y a des exigences familiales. Lorsque vous perdez un parent, il y a une réunion de famille qui se tient. C'est dans la famille que l'on décide du format qui va être adopté. C'est dans la famille que l'on décide de qui conduit les discussions vis-à-vis de tout ce qu'il y a comme euh, euh, personne nécessitant une information par rapport aux conditions de décès du défunt, par rapport à la gestion de l'héritage qu'il laisse, par rapport... En fait, c'est dans le cadre familial que toutes ces choses-là se décident. Bon, si je me réfère, parce que je ne suis pas de la famille Bongo, donc je vais m'aventurer, si je me réfère un tout petit peu au linéage en termes d'aînés, de, de, de cadets, de Benjamin, tout ça, je crois que M. Omar Denis Junior apparaît au nom de Benjamin. Hein, de la famille Bongo Nima, de la grande famille Bongo Ndimba. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le cas d'espèce, celui qui est décédé, M. Euh, Fidel Anjoa, avait également, lui, sa propre famille. Euh, M. Ali Bongo Ndimba n'est que le neveu de M. Fidel Anjoa. Tout comme M. Denis Omar Jr. n'est que le neveu de M. Fidel Anjoa. C'est à peu près euh, remis dans l'ordre la situation familiale telle qu'il la vivent à leur niveau. Lorsque ce monsieur décède et qu'il faut procéder à ses obsèques. Je crois que la famille a pris des mesures, parce qu'évidemment, sur le plan national, cet homme avait, euh, de par son vécu, de par euh, le fait que son cadet a été président du Gabon pendant une longue période, et que son neveu est également président du Gabon, un format républicain qui s'est orchestré autour de ce décès. Bon, la question que moi je pose à tous ceux qui croient que M. Omar Denis Junior ferait l'objet de répression, c'est vous et moi sommes citoyens gabonais. Avons-nous le droit de conduire à la frontière une délégation de plus de 20 voitures avec un peu plus de 40 personnes qui solliciterait l'entrée au territoire comme ça de fait Avons-nous le droit de le faire Bon, est-ce que ne nous sommes-nous pas dans un cadre de mesures sécuritaires par rapport à la pandémie de la COVID-19 où des restrictions sont imposées à tous les voyageurs réguliers Je considère, moi, pour ma part en tant que citoyen, que que l'on soit Omar Denis Junior, que l'on soit Pascal Nkoulou, que l'on soit n'importe quel autre citoyen gabonais, nous sommes tenus d'obéir aux consignes sécuritaires de notre pays, surtout pour M. Omar Denis Junior, qui, pour des raisons évidentes de patronyme, renvoie tout de même à des éléments de mémoire de gestion de notre pays, de par son de fin père. La question que je me pose et que je souhaite que tous les Gabonais se posent, c'est est-ce que c'était est le format qu'il fallait adopter est-ce que pour se plier aux exigences d'inhumation de son oncle, M. Omar Denis avait besoin de se pointer à la frontière avec une délégation Quel était le lien direct entre cette délégation et M. Fidel Androis Je viens aux obsèques de mon oncle, je viens avec une délégation de 40 personnes. L'État gabonais n'autorise qu'un protocole de 10 personnes, je l'accepte cest est-il que je ne viens que pour les obsèques. À la limite même, avant de faire le déplacement jusqu'à la frontière, j'aurais acquis les conditions d'entrée sur le territoire gabonais de ceux qui ne le sont pas, pour éviter tout élément de confusion. Moi, je vais simplement dire à ceux qui participent de cette situation d'écho maladroit qu'il faut que nous soyons tous gabonais. Moi, je pars du principe que nous sommes tous gabonais. Je ne pense pas... Quand l'état actuel de la pandémie, ou même sans la pandémie, qui est quelqu'un qui peut se pointer à la frontière et dire, je fais rentrer au Gabon 40 personnes parce que je m'appellerai Pascal Nkoulou, parce que je m'appelle même Ali Bongo Il faut un protocole. Donc, je crois que soit on est dans une république, ou on n'y est pas. de la réalité. Comme vous, moi aussi, je parcours Libreville aux heures de couvre-feu. Je ne pense pas que les foules nombreuses que nous voyons font sciemment d'être à cette heure-là en dehors de leur domicile. Elles ne le font pas. J'ai écouté le communiqué fait par les responsables des forces de défense et de sécurité. Il y a un manque de réalisme. Il y a un manque de réalisme. Libreville, vous n'avez que deux routes centrales. Vous avez le bord de mer, vous avez la voie express. Or, ce sont ces deux routes qui doivent faciliter la sortie et l'entrée, à la fois la sortie sur Libreville centrale et l'entrée sur Libreville annexe. Mais allez regarder ce qui s'y fait. Pourquoi est-ce qu'au niveau d'Akanda, en toute bonne cause, ils ont décidé de prolonger l'heure d'entrée parce que quand vous allez à Cannes aujourd'hui pour rentrer, ben, c'est facile. Même si l'ordre du couvre-feu est dépassé parce qu'ils ont fait le constat que l'embouteillage commence au lycée national et en bas. Bon, ça veut dire que les gens veulent rentrer chez eux, mais ils ne peuvent pas. Ça, c'est pour ceux qui sont véhiculés. Et pour les milliers d'autres qui attendent de manière hypothétique un taxi, qui attendent de manière hypothétique un bus de Transhube de Sogatra qui est coincé dans une situation d'embouteillage aigu. Ils font quoi Bon, ceux qui ont la bonne foi et qui veulent rendre service à ses citoyens, à ces compatriotes pour qu'ils rentrent chez eux, on les accuse d'être des personnes inciviques. J'ai eu la faiblesse de croire que ce constat était tout de même parvenu aux yeux, aux oreilles du ministre de la Défense, M. Michael Moussa, et du ministre de l'Intérieur, M. Euh, Mata. Bon, je croyais qu'ils auraient, en plus des bus au Gartras, mis un dispositif de transport par véhicule militaire. Au moins ça, ça permettait que l'on se rende compte qu'il y a une volonté de respecter les consignes ou la mesure. Bon. Si vous ne mettez les bus, les taxibus et les taxis réguliers, s'arrêtent parce qu'ils bon, se disent qu'avant 18h, ils vont se retrouver dans les embouteillages et ne pourront pas, parce qu'ils sont en mouvement. Donc, il faut qu'ils reviennent à leur lieu de parking. Donc Du coup, ils ne prennent plus des gens. Est-ce que vous êtes sûr que de 16h à 18h, on pourrait évacuer facilement le Grand-Libreville qui fait près de 300 000 personnes mobiles Parce que nous sommes tout de même au-delà aujourd'hui au, aujourd au Grand-Libreville, au-delà du million. Bon, je me fais gentil en disant que c'est 300 piétons qu'il faut évacuer. Il faut le faire en, trois, en deux heures par des occasions qui sont des occasions isolées. Parce que quand vous arrêtez un taxi, forcément, à l'intérieur, il y a déjà des personnes qui ont imposé des destinations précises aux conducteurs du taxi. Quand vous prenez un bus, ben, il ne peut pas aller à votre rythme. Donc Tout ceci, c'est bien de rappeler les gens à l'ordre. Mais les gens sont également excédés. La compte-partie de cette rigueur est où La compte-partie est où Et vous avez des agents qui, par un malin plaisir, établissent des barrages avant même 18h. Du coup, ça cause des embouteillages. Vous ne pouvez pas partir d'IAI et arriver au 5 en 10 minutes. À 17h30, vous êtes bloqué à IAI. Vous arrivez à la FOPI, il y a un autre barrage. Vous arrivez à la station de plein ciel, total, il y a un autre barrage. Bon, à chaque barrage, vous perdez 30 minutes. Faites ça fois 4. Bon, c'est bien que le ministre de la Défense, M. Michael Moussadamou, qui, va, qui est M. Matar lambert qui se déplace par escorte, hein, motorisée C'est eux, ils ont cet avantage. Les ministres ont tous des voitures. Ils violent d'ailleurs de manière tout à fait volontaire le code de la route parce qu'il n'est pas rare de les voir faufiler d'une voie à une autre. Bon, C'est leur avantage. Mais le citoyen moyen fait comment pour se déplacer hein Si vous travaillez au Vendo, le bus ne vient pas toutes les 20 minutes même quand il vient toutes les 20 minutes, vous avez deux heures de trajet pour arriver au pk 12, Vous faites comment Alors, si quelqu'un prit de bonne volonté et qu'il veut aider ses compatriotes, de grâce que le ministre de la Défense, c'est celui de l'Intérieur, et même le Premier ministre, parce qu'on le voit quand il rentre en arrière. un certain nombre de situations fait le constat que le retour ou la remobilisation des fils spirituels d'Omar Rongo pour moi me laisse un goût mère parce que nous avons parlé du décès de M. Fidel Anjois et du comportement à mon avis irrévérencieux plutôt de M. Domar de Denis Junior mais chez nous dans nos cultures on dit que les paroles d'un sage sont sacrées, pire encore on dit que les dernières paroles d'un homme sont à prendre avec beaucoup, beaucoup de considération. Or, que retenons-nous de Marbongo Ce que nous retenons de Marbongo, c'est que, euh, inspiré par Dieu, ou à bout, par le constat qu'il voyait lui-même, a dit au soir de sa vie que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. Il nous regarde, quand il voudra nous punir, moi je vous traduis les mots précis, il le fera. Je ne crois pas que ce soit là un message de grâce et de bénédiction que Mar bongo a donné ou à ses enfants spirituels. Il leur a dit vous avez été coupable. Dieu vous a jugé coupable. Dieu nous a jugé coupable et moi aussi je vous juge coupable de ce que vous avez trahi et la confiance que j'ai mise en vous et la confiance que les Gabonais ont mis en vous. Ce sont donc des fils maudits. Chrétien que je suis, je constate que la 35e Bible dit que l'état de malédiction est une situation où vous avez le ciel et les reins et vous avez le sol pour faire et vous avez comme vent de la poussière. Et tout ceci dans un environnement sous chauffard blanc. Je ne sais pas si lorsque vous avez le ciel des reins, vous avez le sol de faire que tout ceci fais que vous avez comme vent de la poussière, il est possible d'avoir une visibilité. Le problème du Gabon d'aujourd'hui, c'est un problème de vision. Quand il n'y a plus de vision, le peuple se meurt. Je crois que le chef de l'État actuel, au lieu de prendre des... Posture de recollage de vrais Bon, Vous savez, moi, je, je, je, je, je, je, ne, je ne souscris pas à des formats qui ne veulent absolument rien dire. Le principe d'une république est simple pour tout le monde. Vous avez un exécutif qui dirige et gouverne. Cet exécutif, avant d'être formalisé, passe par le format des élections. Ce format des élections et son programme, c'est ce programme qu'il est tenu d'exécuter pendant la période de son mandat. C'est au Gabon, on procède par des actes qui, ne, qui sont de nature à suspendre la République et à constamment nous enfoncer vers l'informel. Comment voulez-vous qu'un président qui est à deux ans d'une élection capitale, l'élection présidentielle, on puisse tout abroger recréer, je ne sais pas sur la base de quoi, un programme qui va être appliqué, est-ce qu'on aura, nous, la responsabilité morale d'aller vers ce chef d'État, lui dire, bon, vous avez été président pendant 7 ans, quel est votre bilan il, a, il aura le loisir, de dire non, je n'ai pas été président pendant 7 ans, j'ai été président pendant 5 ans, la fin de mon mandat a été écourtée par une, une sorte de communion populaire au Gabon, bon, et on a adopté un programme qui n'était pas le mien je crois qu'il faut se garder euh, d'être responsable de nos propres égarements politiques euh, la paix des braves ne se justifie pas ce type de constat ne peut, ne peut se comprendre que lorsqu'on est dans une situation où euh, soit les élections ont connu une fin très difficile difficulté de, de, de choisir entre celui qui devrait gouverner et ceux qui doivent continuer d'animer la démocratie en s'opposant à ce moment-là on convie toutes les forces pour dire, bon, essayons de nous entendre pour repartir sur une nouvelle base. Il n'en est rien. Vous venez d'avoir des élections législatives, vous venez d'avoir les élections locales, vous venez d'avoir les sénatoriales qui viennent de se terminer et vous dites, bon, suspendons tout ça et allons à une concertation entre politiciens. Ça donne quoi Ali Bongo a-t-il oui ou non know, un programme S'il a qu'il exécute, à la fin de son mandat, les Gabonais auront le loisir de lui demander de faire le bilan de son mandat. Si les Gabonais estiment que... Il y a des raisons pour lui accorder une nouvelle fois la confiance, mais ils le feront. Si les Gabonais estiment que les choses ne sont pas comme il leur avait dit et que rien ne s'est fait comme il leur avait dit, bon, les Gabonais décideront. On nous sommes à ça et nous nous en tenons fermement à ça, en à ça ce qui nous concerne.